Ensemble, pierre nous Casimir nous Le Bras, alias Gustave bonjour. Parking, bonjour. bonjour. Je, je me présente, moi c'est un mât, dans le jargon des nutritionnistes, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de coupe-fin naturelle hein, de, de l'amour. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme une partie de saute mouton hein, qu'on aurait proposé à, à des frères siamois. Euh, <rire> <rire> et évidemment, personne de, bon. ne savoir jamais l'air. Hein, c'est un peu dommage. Hein. Bref. Je, je suis célibataire, sèche comme un cahué et ravi <rire> vous raconter. <rire> Ah oui, hein, que, bah, que même aussi physiquement hein, du fait de, de ce petit côté il est fou en flelou hein, que vous donnez vos bariolées et, et de ce petit ascendant stéridant comme hein, souvent les, les hommes de quasi 60 ans et, euh, et, votre, et votre sourire hein, aussi parfait que, bah, que désormais suspect et bien vous êtes du coup une sorte de mix entre ce journaliste hein, aussi bilingue comme c'est que hein, qui, qui est le sympathique et endurant Nelson de main fort et, et la version aussi jeune que Vino Clarda hein, de, de ce comédien hein, Dit aussi bien pour, pour son rire de hyène hein, que, que pour son rôle d'inspecteur des impôts hein, dans le film Le Dîner de Corps. Hein, je parle bien évidemment du, du talentueux et inégalable Daniel Prévost. <rire> et bien, malgré ce, ce léger handicap visuel, c'est bah, quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance hein, de pouvoir rencontrer un humoriste et globe-trotteur de talent hein, qui, bah, qui, après avoir troqué ses, ses premières blagues hein, contre une piécette ou un repas chaud hein, pendant près de 10 ans, et ce dans plus de 74 pays différents, et bien, et bien réussit l'exploit non seulement hein, de ne pas avoir chopé tout, toutes les maladies de la Terre, hein, mais surtout de continuer hein, 30 ans plus tard à, à vivre de son métier d'humoriste. à hein, Une carrière hein, qui, qui a explosé hein, en 1987 hein, grâce à, à ce véritable ancêtre hein, dont ne demande qu'à rire, hein, qui, qui était l'émission La Classe, hein, présentée bah, par ce bon vieux Fabrice, hein, un programme mythique hein, sans lequel la, la France n'aurait peut-être jamais découvert hein, les, les Pierre Palmade, les Michel Larocque ou, ou encore hein, ces, ces véritables métastases de, de l'humour hein, que, que sont les Anne Roumanoff et autres. Laurent un Bref, un véritable laboratoire de l'humour hein, qui vous a permis hein, de remplir les salles et, et d'enchaîner les spectacles à, à travers le monde. Hein, Puisqu'après avoir fait ces, ces deux dernières années à une tournée triomphale hein, des, des MJC de France et, et du Bénélu, c'est bien. Et puis vous revenez aujourd'hui au théâtre Trévise avec une sorte de best-of, hein, de, de vos meilleurs sketchs. Hein, un spectacle formidable hein, que, ben, que l'on pourrait qualifier de, de one-man show discount, hein, dans le sens où, où période de crise oblige. Hein, L'entrée est à seulement 2 euros à, avec possibilité, évidemment, en fin de spectacle, hein, de donner davantage à, en cas de bonne poilade ou, ou de nécessité hein, de, de se débarrasser de, de sa petite monnaie. Hein. Bref, une volonté hein, de, de casser les prix hein, afin de, ben de rester pleinement compétitif. Hein, qui, ben, qui dit, de certaines manières, nous, nous rapproche, en fait, hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau, nous n'ayons malheureusement jamais réussi à, à trouver aucun homme hein, de, de race non nom bovine. Hein, prêt à, à venir brouter mon monique à m'en dire, bien, tout fait, j'ai eu l'idée de, de créer dans la cave de mon immeuble des, des soirées, hein, que j'ai sobrement intitulé un dîner presque sans frais. au moyen hein, <rire> non hein, Un ticket restaurant. Hein, je propose au SDF hein, de, de mon quartier un hein, menu aussi chaud que complet, avec la possibilité, hein, enfin, de repas hein, pour les plus généreux hein, qui acceptent de, de glisser un peu de liquide dans, dans ma tirelire. Comme on dit, eh bien, eh bien de se régaler hein, d'un petit digestif ou d'une bonne pipe pour, pour les amateurs hein, qui aucune malheureuse ne cours pas les rues de mon quartier. Et en parlant de vouloir se faire bourrer la pipe, justement. Sachez que si le grand voyageur est amoureux de la Guadeloupe, qui est en vous, n'a pas peur le temps d'une soirée, d'explorer des territoires aussi vierges que broussaillés, eh bien, j'aime autant vous dire que ma souffrir de l'amour est moi, absolument ravie à l'idée de vous laisser jouer les Arrounes d'Asieff d'un non un tout un peu graphique, j'en conviens sur ces petites confidences je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition en attendant, sachez qu'après l'émission eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance du côté de Libourne, hein, où un jeune veuf de, de 90 ans hein, vient de planter une pancarte devant chez lui hein, dans l'espoir de, bah, de retrouver l'amour hein, donc aussi comme moi le, le véhicule en rodage de l'amour qui est en vous donc il faut finalement essayer de pouvoir prendre enfin un petit coup de vieux comme on dit et eh bien eh n'hésitez pas à m'y rejoindre à la Morinade sur le move avec Daniel Morin et Julia Foyce.